Et hey, salut à toi! Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu voulais regarder de quoi il s'agissait. Donc, t'inquiète pas, reste là, ne bouge pas. C'est parfait. Ah, Edouard Deming. Ah, J'imagine que tous ceux qui sont du domaine des standards, de la normalisation, euh, des méthodes, bah, ils se disent que ouais, enfin, Edouard Deming, ouais. Bon, Edouard Deming, c'est qui C'est un ingénieur américain mais aussi un statisticien qui euh, est considéré comme l'un des pionniers de la qualité. Et on associe aussi euh, à Deming la création de l'outil PDCA, qui est un outil qui permet de suivre et d'améliorer ses défauts dans une organisation ou encore dans un système. Mais qui est Edouard Deming réellement Avant de devenir euh, le fameux euh, père euh, de la qualité moderne, était avant tout entre Griff, le disciple de Stewart. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, Stewart a beaucoup influencé Edward Deming dans sa façon de penser et aussi dans, euh, son, dans, ses, différents, dans ses différents travaux. Stewart, en résumé, c'est euh, l'un des grands statisticiens du domaine industriel qui a apporté le concept de carte de contrôle. Et oui, Grâce à ses apports dans le domaine industriel, Deming s'en est inspiré pour pouvoir créer sa façon, sa vision et aussi sa méthode. Ayant passé une grande partie de sa vie en, au Japon, Deming a été considéré là-bas comme étant un héros parce qu'il a apporté énormément dans le domaine de l'organisation. Les Japonais ont apprécié sa façon de faire et là-bas même jusqu'aujourd'hui on le considère comme étant un héros et pour cela ils ont créé le prix Juste voilà donc Deming au Japon avait déjà une telle influence qu'il n'avait pas dans son propre pays. Donc en fait, on se disait que bon, ouais, on envoyait un petit là-bas pour qu'il essaie un peu de faire les choses bien et tout, mais euh, bah, il n'a qu'à s'en là-bas. Mais il ne savait pas que là-bas il avait déjà posé ses marques, il avait déjà euh, apporté sa vision et sa méthode. Mais aux États-Unis, c'était pas encore vraiment le cas. Donc en revenant aux États-Unis. Il va passer une grande partie à faire des conférences, à sensibiliser les gens sur euh, les méthodes de management dans l'entreprise, le management de la qualité aussi. Euh, et il redéfinit même euh, la qualité. Mais s'il est surtout connu, c'est pour euh, son fameux PDCA. Mais tiens-toi bien, en fait, ce n'est pas PDCA, c'est PDSA. Et ce n'est pas inspiré encore de Demi. C'était la méthode de son grand Stewart. Et oui, Stewart voyait déjà le PDCA qu'il avait créé. Et Deming s'en est simplement euh, inspiré dans la rédaction de son ouvrage Out of Crisis, dans, dans euh, lequel il va retranscrire sa pensée et notamment créer ses concepts. Et oui, les concepts de Deming, réellement, ce sont les fameux 14 points. Ça, c'est Deming. PSA, ça c'est Deming. Le PDCA, ben, c'est pas vraiment Deming. On aura vraiment l'occasion d'en parler euh, prochainement. Je ferai euh, des recherches pour pouvoir euh, bien étouffer le sujet. Pourquoi on est passé de PDSA à PDCA et c'est quoi réellement la différence Donc réellement, euh, le travail de Deming, sa pensée est résumée dans ces fameux 14 points. En, en gros, Deming pensait qu'il fallait prendre en considération chaque fragment de l'entreprise, chaque processus, et considérer ces processus comme étant particuliers et individuels, mais qui dépendaient les uns des autres. Donc il va considérer aussi que certains éléments euh, euh, tels que les slogans, il bah, faut faire attention avec, mais bon enfin aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui considèrent suivre la fameuse méthode de Deming ben font beaucoup de bruit font beaucoup de slogans et derrière on se rend compte que c'est plus pour une politique mais n'est euh, pas vraiment euh, dans l'esprit de Deming donc en gros euh, on s'est plus ou moins écarté de l'esprit de Deming ça me fait quand même un peu mal au cœur parce qu'on dit c'est ouais voilà euh, c'est la qualité c'est du Deming et tout mais en gros c'est vraiment pas ça donc, pour lui, il y avait tous ces, il y avait tous ces principes qu'il fallait respecter pour dire que, bon, voilà, aujourd'hui, mon entreprise suit la qualité moderne. Donc, de retour, euh, de retour dans son pays, bah, rien ne change. Bah ouais, rien ne change. Les choses changent. Les choses changent. Les choses. <rire> Les choses changent malheureusement après son trépas. Ben, c'est après qu'il soit parti qu'on considère finalement ses travaux. C'est un peu con quand même. Quand tu n'es plus là pour pouvoir défendre ce que tu as dit, c'est là où on se dit que bon voilà, il a quand même fait quelque chose de bien. Mais est-ce que vous comprenez réellement ce que je suis en train de dire Est-ce que euh, vous m'avez demandé si c'était ça réellement ma pensée mais, Parce que oui, je peux écrire ma pensée, mais parfois euh, une explication un peu plus approfondie a ben, le droit d'être. Voilà, simplement. Pour moi, c'est un type qui a eu du succès à l'extérieur et non chez lui. Comme quoi, euh, nul n'est prophète euh, bah, chez lui, tout simplement. William Heinrich. J'espère que je prononce bien. Pour tous ceux qui sont du domaine de la prévention euh, des risques et euh, de la gestion euh, de la santé sécurité au travail, bah, normalement, ils ont déjà vu le nom à la café. On a vu ce nom, mais euh, on ne sait pas réellement qui il est, on ne sait pas réellement ce qu'il a apporté, et on ne sait pas réellement c'était quoi euh, son impact dans le domaine de la gestion des risques. Oui, William Henrik est un ingénieur américain encore du début du XXe siècle. Il est principalement connu pour avoir créé le fameux triangle des accidents. Et oui, Henrik a créé entre griffes la première pyramide euh, euh, des accidents et sa pyramide donnait naissance au ratio 1 29 300 donc pour un accident avec blessure importante on aura 29 accidents avec blessure légère et 300 accidents euh, sans dommage corporel donc c'est un monsieur qui a fait quand même quelque chose d'assez particulier il a emmené euh, la gestion euh, des risques dans une vision d'observation des accidents et essayer de comprendre le phénomène pourquoi les accidents surviennent. Il a réellement considéré que les accidents sont causés en partie, sinon généralement par les hommes, et que les hommes étaient les seuls fautifs lorsque des mauvais événements surviennent. Et oui, il a mis en place son fameux principe de causalité, qui était le, le suivant. Une blessure corporelle survient uniquement à la suite d'un accident. Un accident se produit uniquement à la suite d'un danger personnel ou mécanique. Le risque personnel et mécanique n'existe qu'en raison de faute des personnes. Les fautes des personnes sont héritées ou acquises par l'environnement. Donc là c'était son fameux jeu de domino qu'il avait établi et euh, son fameux, euh, sa fameuse causalité. Donc les éléments s'enchaînaient ainsi. Il y avait une sorte de lien de ces différents paramètres et il rappelait que si on parvenait à enlever les mauvais actes euh, et les mauvais comportements des individus ben on n'aurait pas des mauvais résultats on n'aurait pas des accidents dans les entreprises ah oui aujourd'hui on parle beaucoup de ça dans beaucoup d'entreprises qui prônent la sécurité et euh, la prévention des accidents mais on ne sait pas qu'en fait ce principe il est aussi vieux après je rappelle que euh, Henrik a produit son premier travail en 1933, par là, si je me trompe pas, donc vous voyez que c'est quand même ancien aujourd'hui. On parle plutôt d'un autre personnage, ben, mais en fait, euh, ben, le gars qui a quand même commencé avec son délire, c'était Henry. Et hormis ça aussi, il a observé que les accidents avaient des coups. Et oui, c'était fou quand même, mais il a pensé que les accidents avaient des coups. Il y avait des coups directs liés à l'accident et des coups indirects. Et là encore, il a créé un fameux ratio qui était le 1-4. Donc, il a proposé que le coût indirect des accidents était 4 fois le coût direct. Un accident a pour coût indirect tous les éléments que je ne peux réellement pas comptabiliser. Donc, en gros, c'est la perte de temps, c'est le coût des chocs post-traumatiques euh, des collègues ou encore de l'accidenté. Donc, c'est un panel d'éléments qu'on ne peut réellement pas euh, comptabiliser. Certains auteurs de l'époque disaient que le coup indirect, en fait, c'était le fameux coup euh, euh, qu'on ne connaissait pas, mais en fait qui était assez important, donc le coup invisible. C'est comme ça que certains auteurs l'appelaient. Ces travaux ont connu beaucoup de critiques démiques qui disaient que ces méthodes n'étaient réellement pas euh, pragmatiques, qui ne respectaient réellement pas la, la, la démarche scientifique. Donc pour lui, les calculs n'étaient pas assez poussés. Et oui, en fait, quelque part, il y avait cette hâte de produire un travail avec une base déjà sur comment il faut réagir face aux accidents. Mais son étude était quand même assez limitée. Il ne s'était pas quand même pris la peine d'observer un peu partout avant de réaliser ses conclusions. Et oui, quelque part, c'est parce qu'il s'est limité aux informations qu'il avait. Pour le moment, il aurait pu quand même prolonger ses travaux pour avoir une meilleure visibilité. Il n'a pas reçu assez de retours d'analyse d'accident pour pouvoir conclure que le ratio devait être les 1, 29 et 300. Contrairement à Bird qui lui a fait des études sur près de 1 million de cas d'analyse d'accident. Frank Bird est un beaucoup de choses américaines. Regarde ça comme ça. Parce qu'il a fait énormément de choses, mais à la base, c'est un pharmacien. Son histoire dans le domaine des accidents commence par un stage. Là-bas, en étant stagiaire, rapidement, il va monter en grade et devenir directeur de la section prévention des accidents. Et c'est là que va commencer ses premières observations, ses premières analyses et ses premiers apports dans le domaine de la prévention des accidents. Et oui, là-bas il va travailler pendant près de 7 ans et va produire le premier ratio qui était différent de celui de Heinrich et qui était le 1, 100 et 500. Soit pour un accident grave on enregistre 100 accidents mineurs et 500 dommages matériels. Et oui, là il y a quelque chose qu'il faut souligner, qu'Henrich ne disait pas. Heinrich parlait simplement des accidents majeurs les accidents mineurs et les accidents qui ne causaient aucun dommage sur l'individu mais ici Bird déjà dans ses débuts mais ben, il fait un constat il fait le constat qu'en fait non seulement il y a des individus qui se font mal mais aussi du matériel qu'on perd donc on perd aussi en matériel donc aussi des accidents sur du matos sur du matériel Il quitte Lukens pour pouvoir euh, devenir directeur euh, de l'ingénierie de Lina donc c'est un institut euh, d'assurance d'Amérique de du Nord. Et là-bas, il va faire une analyse encore plus exhaustive où il aura énormément de fiches d'analyse d'accidents Et c'est là que va naître le fameux ratio et ce qu'on connaît bien aujourd'hui, la pyramide de peur. Ah, ah ouais, c'est ça. C'est ça là. C'est ça l'histoire de peur. C'est ça l'histoire de peur. Tout simplement. Et oui le fameux ratio de BIRD va naître d'un retour de près de 1,700 millions de fiches d'analyse. Ah, si mon papa Henrich était quand même là, à l'époque, ben c'est sûr qu'il aurait découvert ça. Mais bon, comme il était un peu pressé là... Ah, le pauvre. Et c'est grâce à cette étude qu'il va pondre le ratio le plus utilisé dans le domaine de la gestion des accidents et tout, qui est le 1, 10, 30... Et 600 qui veut dire quoi qui veut dire que pour chaque accident grave on a 10 accidents avec des blessures mineures 30 accidents avec des dégâts matériels et 600 qui sont des presque accidents ou des incidents donc en gros ici il rajoute un élément qui n'existait pas dans sa première observation il avait déjà parlé de dégâts matériels mais là en fait il se rend compte qu'il y a quelque chose il y a aussi des presque accidents donc ça veut dire que les gens peuvent éviter de se faire mal, vous voyez un peu, mais euh, on peut enregistrer ça, vous voyez un peu. Donc il a créé ce ratio qui est très utilisé dans les entreprises. Ah ah, oh, mais au fait, il a produit un livre qui relate sa vision, euh, qui est euh, le Lost Control of Management. Donc dans ce livre, qu'il n'a pas écrit seul, qu'il a écrit qu'il a co-écrit qu co avec un de ses amis. Mais en gros, c'est simplement pour dire que c'est un personnage qui a influencé énormément euh, le management des risques. Et je pense pas que jusqu'à présent, euh, il y a eu euh, énormément euh, d'influence, autant que ce que lui, il a pu apporter. Au point où il a carrément écrasé le gars qui a carrément tout créé, quoi. ça, ça, ça, ça, ça me tue carrément. Si tu as apprécié les histoires et tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de liker, de laisser des commentaires et aussi de t'abonner pour que la prochaine fois lorsque je lance une autre vidéo, tu puisses la découvrir. Et je te demande pas que ça te fera du bien. C'est toujours intéressant de découvrir des choses qu'on a parfois un peu négligées là. Hein